Je vais faire preuve d'un altère centrisme et d'une probité que mes adversaires ne me reconnaissent jamais et dont ils ne font jamais preuve à mon égard. Je donne raison, une fois n'est pas coutume, à la fille, à Daisy. Et euh, je trouve le type indigne. La vidéoscopie, c'est le moment préféré de la semaine. Le mien certainement, le vôtre, je l'espère. Surtout quand je vois le logo du Huffington Post, pour lequel j'ai écrit, il y a de nombreuses années. Et surtout quand j'entends parler, selon moi, du seul concept féministe plus ou moins valable, la charge mentale, c'est parti. Hello, ma mission du jour, ou plutôt ma mission pendant deux semaines, ça va être de montrer ce qu'est la charge mentale à Thomas, mon petit copain, pour lui montrer que oui, j'ai de la charge mentale avec lui. Tant mieux, nous ne connaissons pas son prénom, nous allons donc, comme d'habitude, la renommer et on va l'appeler Daisy. Voilà, je sais pas pourquoi, euh, les, les, les couettes ou. Euh... Alors, Daisy a ou semble avoir une, un mollusque tatoué. tatoué sous les clavicules, mais euh, nous avons hâte de découvrir la charge mentale euh, qui pèse sur ses frêles épaules. Elle montre ce qu'est la charge mentale à son compagnon et à nous-mêmes par la même euh, occasion. Deux ans et demi, on t'a emménagé sous le même toit en mai 2021. Comme 50% des Françaises Manon, ah bah Manon, donc Daisy Manon estime en faire plus à la maison que son conjoint, ce qui finalement est assez peu, 57%. Hein. On présente ce, ce postulat comme une majorité écrasante. Je rappelle que quand même que 57%, c'est à peine la majorité absolue, hein, euh, qui est à 50 plus 1%. Donc, 57, c'est à peine plus d'une sur deux, en réalité. En gros, tout est parti d'une vidéo TikTok, justement, qui parlait de charge mentale. Et en fait, j'ai liké cette vidéo et on regarde toujours le TikTok ensemble donc, sur ouais. mon téléphone. Il était donc à côté, il m'a vu liker la vidéo et il n'était pas très content. Il non, je ne pas, je n'étais pas très content. Si, si mais... tu n'étais pas très content. Et ouais. tu m'as dit, « Ah, mais pourquoi tu te sens concerné euh, par la charge mentale, toi, alors que moi, je fais des choses à la maison ?» Et en fait... Euh, je l'ai senti vraiment, euh, vraiment pas d'accord du tout sur le sujet et je me suis tout de suite demandé ce que je pouvais faire pour bah, essayer de manière plutôt bienveillante et douce, en fait, de lui montrer les choses pour que ce soit bah, clair. Ça n'est absolument pas idiot, comme j'y incite depuis de nombreuses années, à la fois dans mes conférences et dans mon livre sur le, le couple, titré pas par moi, mais par mon éditeur et de vous fait l'un pour l'autre. Je pense qu'il y a un certain nombre de pactes et de contrats à discuter aux étapes où tout va bien. Non pas qu'il soit agréable de parler ménage, charge mentale ou exclusivité, mais si on n'en parle pas quand tout va bien, c'est certainement pas quand tout ira mal qu'on en parlera mieux. Donc sur le principe, je suis d'accord avec Daisy et Thomas. Je me borne à remarquer qu'il s'agit d'un couple manifestement né autour de l'an 2000. Où, encore une fois, euh, on voit bien qui porte la culotte, hein, c'est-à-dire regardez déjà la taille des bras des deux, hein, la, la, les bras de la femme font deux fois ceux de l'homme. L'homme est en retrait, euh, il peine à interagir au sens où il se contente à la limite de répondre. Et encore, quand il répond, il est il est contredit. Non, est pas, pas très content, si, si, tu mais... n'étais pas très content. Bon après, moi tous les modèles de dynamique de ou de biodynamie me vont parfaitement. Hein. Moi, qui suis-je à la limite pour imposer un modèle Parce que je suis qui, moi Pour imposer un modèle, moi, si Thomas euh, est heureux comme ça, euh, grand bien lui en face. Hein. Maintenant, on va voir justement euh, quel est la, le degré du calvaire et on va voir si on est dans un ersatz de cauchemar en cuisine, mais euh, cauchemar dans la buanderie ou cauchemar sous le lit. J'essaie de vous sortir de la merde oh non, mais et fait... ça va pas oh, es... Qu'est-ce qu'il vous faut oh. Coucou. Du coup, t'as pas fait à manger Non, d'accord. Gagné. Là, on a la salle de bain. En fait, si je le fais pas, c'est crates comme ça. Là, ça fait deux semaines que j'y ai pas touché, exprès pour voir s'il le faisait. Il le fait pas Oui, bah ça je l'ai toujours dit. Euh, les... Celui qui souffre dans un couple est celui qui a le seuil de propreté le plus élevé. Celui pour qui En deçà d'un certain niveau de rangement et de propreté. C'est inacceptable. Hélas, faut-il le déplorer ou pas Oui, je pense qu'il faut le déplorer. Globalement, le seuil des hommes en matière de propreté est plus bas, donc c'est vrai qu'ils s'alertent plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils s'alertent jamais, mais ils s'alertent beaucoup plus tard. Et évidemment, celui qui s'alerte le premier a tendance à ranger avant. C'est un cas généralement constaté, mais pas unique. Il m'est arrivé très souvent euh, d'être dans le cas opposé, c'est-à-dire que c'est souvent moi qui m'alerte plus tôt euh, que ma compagne, qui commence à m'agacer un peu plus tôt, que les serviettes sèchent sur les portes, ce qui m'agace, que les chaussettes traînent partout. Bon, bref, c'est encore une fois, euh, on, a, on a l'air d'être en présence de ce que j'appelle dans mon jargon binaire de base. Euh, Daisy, tu n'étais pas obligé de le choisir. Mais tu as préféré quelqu'un dont, dès les premiers temps, tu avais les signaux que ça se passerait comme ça. C'est qu'à un moment, quelle est la part de responsabilité du choisissant dans le choix du choisi Pour moi, elle existe. C'est-à-dire que pour moi, Thomas n'est pas le seul homme qui t'ait fait la cour des Je ne sais pas quel âge tu 22, 23 ans. Ça n'est pas le seul homme qui se soit intéressé à toi. Mais c'est celui que tu as choisi. Pourquoi as-tu choisi quelqu'un dont la conduite intérieure ne soit pas celle qui te correspond. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas par peur de la solitude, par inaptitude au célibat, est-ce qu'il apporte, hein, toujours théorie des légos, est-ce qu'il te complète d'une façon que tu ne décris pas ici Mais à un moment, euh, si, tu, si tu choisis quelqu'un qui ne t'apporte rien, qui te pèse et dont tu dois assurer l'intendance comme euh, un nourrisson, Qu'est-ce que tu fais avec lui Explique-nous, Daisy. Pareil pour ça. Noni. Alors là, on voit bien que l'adage du, du journaliste hein, qui, s'il ne fait pas le trottoir, euh, est au chômage et, et, et vice versa, euh, s'applique également à l'orthographe et à la conjugaison. Elle a ensuite dévoilé ER. Sachez que l'auteur de ces textes a très probablement sa carte de presse et que des gens comme moi n'y ont, ont pas droit. Hein. Donc, quand on a du mal avec le passé composé, c'est sûr qu'on peut difficilement accéder à l'imparfait du, du subjonctif. Mais, mais, mais, mais, mais, avant de découvrir la réaction de Thomas aux preuves de charge mentale. Alors, tourne-toi. Hein, bien, voilà. Ensuite, penche-toi hein, au niveau du, du buste. incline hein, le buste. Et ensuite, attends là. Attends-la -là quoi Attends, l'inflation, et oui, hop, elle est arrivée. 1er septembre, l'inflation gagne également les abonnements VIP. Je vous ai prévenu chaque mardi de l'été à l'occasion de la pub des vidéoscopies. C'est désormais arrivé, selon l'heure à laquelle vous allez consulter celle-ci, il vous restera quelques minutes, quelques heures, peut-être maximum un jour pour bénéficier des anciens tarifs. Et si vous vous inscrivez aux anciens tarifs, vous sautez <rire> l'inflation. Hein, elle ne vous concernera pas. Vous resterez toujours aux anciens tarifs. Bon, moi, à votre place, je sais ce que je ferai. Après, euh, je suis à la mienne. Hein. Chacun sa place. Alors, à vous de voir. Moi, quand je vais acheter à manger, je vais en boulangerie. Il n'y a pas de lessive en boulangerie. Mon chéri, c'est un exemple. C'est un exemple, <rire> mais là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire pour ça. C'est Désolé. Quand je vais acheter à manger, je vais en boulangerie. D'accord. Donc, en fait, c'est un couple de post-étudiants, adolescents, qui se nourrissent de sandwichs. La vraie question, c'est à un moment, que faites-vous en, en couple, en fait Quel est votre apport mutuel Pourquoi avez-vous besoin de vivre à deux Moi, ma période... Euh, ma période dévoiement euh, sandwich et ordi, puisqu'à l'époque on n'avait pas Netflix, euh, j'avais pas, pas besoin d'être en couple à la limite. Il faudrait presque se poser la question à l'envers c'est pourquoi vivez-vous à deux une période qu'il est généralement bon de passer seul Enfin, évidemment, c'est un niveau d'interrogation qui dépasse les capacités cognitives de, du ou de la journaliste du « HuffPost post life ». C'est comme si tu par exemple, quand tu vas acheter des clubs. Oui, alors c'est marrant parce que vous n'allez pas me croire, mais à la photo précédente, quand j'ai vu les dents jaunes des deux, mais surtout du mec, j'ai su que ça fumait. Donc ça n'a pas le temps de faire du sport. Hein, manifestement, il suffit de voir ses jambes. Ça n'a pas le temps de rendre le foyer conjugal un peu attrayant, un peu confortable. Ça n'a le temps de rien, à part d'aller acheter des sandwichs et des cigarettes. Bon, OK Très bien, mais en même temps, euh, Daisy, tu as désormais le choix par les applications, par euh, toutes les modalités de rencontre, pourquoi tu choisis quelqu'un, dans manifestement, tu ne nous présentes aucune qualité. C'est-à-dire que soit il a un apport par ailleurs qui rend tout ça tolérable, soit c'est intolérable et il ne faut pas être avec lui. C'est un moment on est supposé ne pas être sadomasochiste. Il y a un autre truc à côté parce que bah, tu es sortie, tu vois ce que je veux dire C'est ça que je veux montrer. Parce que moi, je suis allée acheter ma bouffe et je suis passée devant à Leclerc et je suis allée dans Leclerc pour acheter à manger, tu vois ce que je veux dire elle a raison en l'occurrence. Il faut faire des compromis. Tu es plutôt d'accord avec ça toi bonjour, Par bon curiosité. Fais -tu pas parce que je tenais vraiment euh, pour équilibrer la balance Oui, ben, bien, bien sûr, mais euh... Oui, il, il a il a pas de réponse et euh, alors encore une fois, je vais faire preuve d'un altercentrisme et d'une probité que mes adversaires ne me reconnaissent jamais et dont ils ne font jamais preuve à mon égard. Je donne raison une fois n'est pas coutume. À la fille à Daisy, et euh, je trouve le type indigne. Alors, soit il se déploie, euh, il se donne et il se défonce à l'itération en D dans une activité qui explique qu'il soit euh, comme ça à l'article de la mort et qu'il n'ait pas le temps de euh, contrebalancer l'investissement de l'autre en matière d'intendance et de logistique, auquel cas il faut nous le dire. Mais en l'occurrence, avec les éléments dont, dont, dont nous disposons, Daisy a raison euh, son mec fout rien branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. -E en plus, bon, euh, ça n'a pas l'air d'être l'ampoule la plus brillante du lustre. Donc dans ces conditions-là, Daisy, j'ai envie de te dire, euh, moi j'ai certainement dans ma base, hein, donc on est allé, euh, si on ajoute tous les réseaux sociaux, on doit être à peu près 400 000. Dans les 400 000 personnes qui me suivent, plus tous ceux qui, je le répète à chaque fois, consomment les vidéos sans être abonnés. si ce que je vous fais, voir chaque semaine vous plaît, vous distrait, vous intéresse ou vous enseigne, ne serait-ce qu'une information, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Ça lui donne plus de poids dans les algorithmes. Ça ne vous coûte rien et vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment. Donc, disais-je, Daisy, je, je t'invite à venir voir dans mes chatons. Je pense avoir largement mieux en stock que, que, que Thomas, hein, sincèrement, que ce soit d'un point de vue capital physique, capital intellectuel ou euh, capital économique. Moi, j'en connais. Alors, je dirai pas les noms parce que les autres vont être jaloux. Mais moi, euh, j'ai des hommes dans ma base avec plus de qualité. Donc, euh, si tu veux venir faire une espèce de comparaison, je ne sais pas si on peut proposer à Daisy une formule euh, essai gratuit sur un mois ou quelque chose. Mais j'ai envie de te dire, euh, euh, ne t'enterre pas trop vite avec ton copio là. Oh ouais. Oh ouais. On, est, on se respecte assez mutuellement et on communique assez pour... que euh, creux. Pour... C'était pas méchant ce qu'elle m'a fait. Mots creux auxquels elle ne croit absolument pas. Regardez son regard désapprobateur, euh, voire moqueur. Dans les vidéos où je réagis, il euh, bah, y a des choses que moi on ne voit pas faire. Euh, parce ah, lesquels Je lesquelles pas, lesquelles Putain Thomas, lesquels On te demande lesquels Il réagissait un peu euh, en mode « Oh, mais tu ne m'as pas montré ». Je dis oui, mais je le dis, en fait, ce que tu fais. Alors, c'est vrai que c'est moins parlant parce que, encore une fois, c'est moins impactant puisqu'on n'a pas l'image. Et si tu trouves que ce n'est pas, pas égalitaire, c'est parce que ça ne l'est pas, en fait. Ce n'est pas parce que je montre... Donc, la journaliste, résumons, la journaliste ne sait pas conjuguer, ne sait pas monter, ne sait pas choisir une musique, et en l'occurrence, ne sait pas poser des questions. À un moment, euh, un, on va partir dans une chasse aux prétendants de qualité pour Daisy. Et deux, euh, rends ta carte de journaliste, parce que là, vraiment, c'est indigne. Quelle indignité. Ne, ne me dites pas qu'ils ont euh, osé ce conclure comme ça. C'était pas le fait de le faire, c'était le fait d'y penser. c'est ça, la charge mentale, au final. La charge oui, mentale, absolument. C'est que même si elle me disait, il bah, oh, y a une machine à étendre, ben bah, oui, pas de souci, je vais la faire. Mais c'était le fait d'y penser. C'est absolument vrai. Et je ne cesse de le vivre puisque j'ai tendance à penser à un certain nombre de détails, d'intendance, d'attention en avance afin que les journées se déroulent avec le moins d'encombre possible. Je ne sais pas, par exemple, si mon cadreur parlait français, il vous dirait que quand il arrive, il a ce, ce, ce, son, son petit verre de ce qu'il veut avec son, son petit biscuit, etc. C'est un certain nombre de précautions ou de prévenances qui viennent en parallèle de vos tâches importantes, et ce qui surtout viennent en rétro-planning. C'est-à-dire que pour que la table soit... Il faut être complète. Enfin, pour qu'il y ait quelque chose sur la table à telle heure, ça veut dire qu'il faut le préparer à une heure ou deux heures avant, ou une demi-heure avant, ou dix minutes avant si c'est une salade. Euh, ça veut dire qu'il faut acheter les choses la matinée, en... que c'est plus malin de les acheter en passant par tel quartier, si on sait que son boucher ou son... Euh fromager où son truc est dans tel quartier. Et en réalité, c'est une conformation d'esprit que peu ont, euh, ça s'apprend. Ça moi, je ne savais ni cuisiner, ni rien gérer de l'intendance et de la maison jusqu'à une trentaine d'années, jusqu'à ce qu'une une femme, justement, plus âgée que moi, me le fasse, euh, me le fasse remarquer, me le fasse comprendre. Et j'en ai pas pris ombrage au contraire. Je me suis dit, bah oui, t'as raison, et j'ai appris. Et oui, effectivement, tout cela est vrai et je vous encourage à remarquer euh, les pensées, les attentions, l'organisation dont fait preuve quelqu'un euh, qui vous rend visite et qui n'a pas les mains vides, qui vous emmène quelque part et qui a pensé au petit panier euh, pique-nique, qui a pensé également au couvert, aux serviettes, à la nappe, à truc, à machin, qui se souvient avant de rentrer de passer au pressing et qui ne savait pas une semaine. Euh, ce sont des qualités euh, sous-estimées, et profitons de ce reportage extrêmement indigent et extrêmement mal fait pour euh, rendre hommage à cette qualité qui s'appelle la prévenance et qui rime avec l'intendance. Voilà. C'est trop rare pour euh, être euh, mis de côté ou euh, overlooked, comme on dit en anglais, comme on dit en français, pour être pris de haut. Puisque Oeuf Post ne fait pas le travail, on va le faire parmi ma base. Donnez-nous des exemples de charge mentale masculine et féminines dans votre couple. Et si vous pensez avoir un panel de qualité, de vertus et de savoir-faire et de savoir-être un peu supérieur au brin d'herbe à droite avec son T-shirt Adidas Vintage, c'est le moment de transmettre. Alors, n'emmerdez jamais les intéressés, hein, parce que les gens désormais ont le réflexe harcèlement très, très, euh, très, très aiguisé. Donc, transmettez à la rédaction, hein, information atomedeinfluence.com ou nono à .com, et on lui fera un petit best-of. Daisy, je te proposerai euh, des types hein, qui ne qui, qui te laisseront pas euh, de la crasse de bain euh, au fond de la baignoire. Voilà. Est-ce que. Est-ce que comme ça, je fais preuve d'assez de bienveillance à ton égard euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, moi au moins, j'aurais essayé de résoudre un peu vos problèmes. Si cette vidéo sur la charge mentale vous a appris ne serait-ce qu'une seule petite chose, ou vous a surpris, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. L'abonnement à la chaîne, j'en ai parlé. Et pour d'autres vidéos sur les phénomènes de société, c'est au bout de mon doigt. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.